Comparaison entre élevage traditionnel et élevage moderne Dans l'élevage traditionnel, les vaches étaient de race locale, alors que pour le moment, les vaches sont de race moderne. Or, les vaches locales sont de petite taille, alors que les vaches de race pire sont de grande taille et produisent plus que les vaches de race traditionnelle. Les vaches de race locale en circulant sur les collines détruisent les champs et causent de grandes querelles entre agriculteurs et éleveurs. Pourtant, l'élevage en stabilisation n'occasionne aucune querelle. Les éleveurs traditionnels accompagnent leurs vaches jour par jour, ce qui les rend incapables de participer à d'autres activités de développement. Dans l'élevage moderne, les éleveurs sont multivalents. N'oublions point qu'allant séjour dans la brousse, finit par rendre les bergers sauvages, impolis, arrogants et maraudeurs. Pour l'élevage moderne, les éleveurs n'ont pas d'occasion de délinquance ils sont occupés par d'autres travaux. Terminons par comprendre que l'élevage traditionnel est basé sur la quantité et non sur la qualité. Cinq vaches qui produisent chacune un litre lait soit cinq litres lait par jour, en comparaison avec une seule vache de race productif qui donne, elle seule, plus de 12 litres d'olé par jour et dont l'auberger lui apporte à manger étant à la maison, suivant en même temps l'éducation de ses enfants. Et que l'élevage traditionnel ne permet pas l'amélioration du rendement agricole, quant à celui moderne qui permet de lutter contre la faim. Merci.